Bon, si aujourd'hui tu n'as pas compris, la location courte durée eh bien, est en forte concurrence. On a de plus en plus d'intervenants sur le marché et effectivement, si toi aujourd'hui tu veux te lancer en courte durée ou tu as peut-être déjà commencé et tu n'as pas forcément les résultats espérés, tu dois te poser la question, est-ce qu'il est encore temps de faire de la location courte durée Est-ce qu'il est encore temps de faire du Airbnb Est-ce qu'il est encore temps de monter des business sur Airbnb Donc soit en faisant des investissements locatifs, soit en faisant eh bien, de la sous-location ou en ayant par exemple des activités de conciergerie. Salut Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'eau, qu'est-ce en 2023 Est-ce qu'il est toujours temps de pouvoir se lancer sur cette activité Est-ce qu'il y a toujours sa place à prendre Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants. On va en parler, on va répondre à ces questions dans cette vidéo et je vais aussi te livrer eh bien mon point de vue, mais également aussi ma vision sur ce business et ce que tu dois, à mon sens, mettre en place dès maintenant. Oh, yeah. yeah. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton « s'abonner » tout en bas, tu es la au clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement de location courte durée, de tout ce qui est investissement locatif, investissement dans l'immobilier, également investissement en bourse puisque je publie une vidéo par mois où justement je partage avec toi eh bien tout simplement mes résultats et ce que je mets en place, ma stratégie financière. Je publie aussi des vidéos sur l'entrepreneuriat, plus particulièrement sur la sous-location professionnelle et immobilière et sur la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, si ces deux sujets qui te plaisent, si toi aussi tu veux lancer un business rentable dans ta ville en très peu de temps, avec des résultats rapides et sans crédit bancaire, eh bien, je t'invite tout simplement à récupérer dès maintenant deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la sous-location professionnel immobilière. Et la seconde, c'est sur la conciergerie d'appartements, de business faciles à mettre en place, des résultats rapides en 30 jours, pas besoin de crédit bancaire, tu vas voir, et des business qui sont et qui fonctionnent aujourd'hui puisque moi, je les réalise eh bien euh, à titre personnel. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ma liberté financière tu découvres tout ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va parler de location courte durée. Peut-être que tu es investisseur immobilier, peut-être que tu fais de la sous-location ou tu as prévu du moins de faire une exploitation en location courte durée. Et la question que tu te poses, elle est légitime. C'est est-ce qu'il est encore temps de faire cette activité Puisque bah, aujourd'hui, je pense que ça ne t'a pas échappé. Il y a plusieurs euh, problématiques, entre guillemets. Il y a la problématique déjà légale, puisque beaucoup de personnes considèrent qu'en bah, en fait, il y a tellement de restrictions sur les grandes villes que finalement, est-ce que c'est toujours possible à l'allocation de côte durée Alors moi, je veux juste repréciser qu'en France, à la location de côte durée, on peut en faire sur environ 35 000 communes, et les réglementations qu'on a aujourd'hui, sur lesquelles on doit eh bien se confronter, qu'on doit accepter et qu'on doit suivre, eh bien, concernent finalement une dizaine, quinzaine de euh, communes. Donc, Reposer sa stratégie ou tout simplement considérer que ce business n'est pas possible de faire de la courte durée parce que on a 10, 15, 20 communes peut-être qui font des restrictions par rapport à ça. Alors que derrière, on a quand même 35 000, je crois, 21 communes qui font de la location courte durée. Franchement, c'est pas sérieux et on peut très clairement aujourd'hui faire des belles choses, des beaux résultats. Et je le fais moi personnellement. Je partage tout ça, cette chaîne YouTube. Eh bien, donc en location courte durée sans aide justement sur ces villes qui sont concernées par des législations qui sont un petit peu compliquées. Ensuite, il y a la deuxième, le deuxième point noir, en fait, quand on se lance dans le la location court-durée, c'est effectivement eh bien la rentabilité qu'on peut espérer. Est-ce que c'est toujours un business rentable Est-ce qu'on est toujours capable de générer bah, suffisamment d'argent pour soit pouvoir payer ses charges si, par exemple, on est un investisseur IMO, ou si, par exemple, on fait de la sous-location, bah, est-ce qu'on va être capable d'honorer notre loyer, nos différentes charges au quotidien donc, ça, c'est légitime parce que c'est vrai que quand on consulte les différentes statistiques, moi, je le vois bien, notamment, j'utilise RDNA, mais pas que, eh bien, on voit une progression forte en termes de concurrence. Il y a de plus en plus d'annonces qui sont présentes en low cost durée et aussi, ce qu'il faut voir quand même en face, c'est qu'on a aussi de plus en plus de demandes. C'est-à-dire que certes, on a de plus en plus d'offres, donc, donc de, de, de, de concurrents qui aujourd'hui sont sur les, sur les plateformes, mais on a en face aussi de plus en plus de demandes, puisque la demande est grandissante. Hein. Est, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes, moi je ne fais que relater ce que, euh, que j'ai pu constater. Donc déjà, ça c'est plutôt une réponse positive. Mais c'est vrai aussi que si tu es un nouveau entrant sur Airbnb, aujourd'hui tu ne peux plus te contenter comme moi je le faisais à l'époque. Donc moi j'ai démarré la location de durée il y a... Il y a pratiquement 10 ans maintenant, euh, pas tout à fait, mais pr pratiquement, euh, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se contenter de se dire, bon, bah, euh, on prend un appartement en sous-location ou on investit sur un appartement et puis derrière, on le met sur les plateformes et derrière, eh bien, tout simplement, on pratique nos prix et les réservations vont tomber naturellement. Alors, on s'est vite rendu compte que ça, c'est pas suffisant. Donc, il a fallu mettre en place du yield management, du revenue management. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ben, Tout simplement, c'est, si vous voulez, c'est le fait que derrière, on applique des stratégies tarifaires en fonction de différents paramètres. L'hôtellerie l'utilise beaucoup. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des périodes de l'année, mais pas uniquement, en fonction des périodes aussi de, de la semaine, du week-end, euh, en fonction aussi des événements qui y a dans votre ville, et eh bien tout simplement les prix sont adaptés tout simplement par rapport à la demande. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une demande qui est plus importante, bah, bien évidemment on augmente les prix pour maximiser la rentabilité et pour sortir des chiffres qui sont intéressants. Ce qui fait que quand on regarde sur une année complète, même s'il y a des mois où effectivement c'était un petit peu plus compliqué pour avoir des rentabilités euh, espérées, et eh bien derrière, ça va largement être compensé par des mois qui vont être nettement meilleurs. Puisque dans toutes les villes, il y a plus ou moins une saisonnalité, donc effectivement, bah, il y a des mois où c'est plus compliqué, mais par contre les mois où ça marche vraiment très très bien, bah, c'est vrai qu'on vient largement compenser ce qui a été perdu avant. Donc, on fait du revenu management, bien évidemment, et si aujourd'hui, tu n'en fais pas, franchement, moi, je te le dis, tu maximises pas du tout ton appartement, mais c'est surtout qu'à mon avis, tu auras des fois des problèmes de rentabilité parce que aujourd'hui, le revenu management devient vraiment quelque chose d'essentiel. Mais à mon, sens, à mon sens, en 2023, au moment où je te tourne cette vidéo, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le revenu management, c'est très bien, c'est aujourd'hui indispensable. Il faut en faire, c'est évident, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, aujourd'hui, alors... On va mettre de côté tout ce qui est euh, effectivement avoir des appartements qui soient euh, dans les nouvelles, euh, comment dirais dans les nouveaux standards, donc euh, notamment dans les équipements, mais aussi par rapport à la décoration, bien évidemment, tout ça va falloir le soigner. Euh, C'est sûr que si tu lances un appartement euh, euh, avec du voilà du du du de l'ameublement euh, très cheap euh, avec euh, de enfin voilà le, le strict minimum ça fonctionnera pas et tes appartements tu auras des mauvais avis voyageurs et in fine, en fait tu te rendras compte que c'est pas fait pour toi et tu vas très même très certainement arrêter l'occasion quand te durera. Donc bien évidemment, belle photo euh, de la décoration, on peint les murs, euh, on met des beaux produits, euh, les équipements, on force les équipements, enfin on met vraiment le paquet dans l'appartement mais ça aussi aujourd'hui, tout le monde le fait et donc c'est pas suffisant. Donc Du coup, comment on fait pour être meilleur que ses concurrents, pour rentrer sur un marché qui est déjà bien occupé avec des, des présences très importantes euh, donc de nos concurrents Comment on fait, nous, pour prendre des parts de gâteau par rapport à ça Eh bien, ce qu'il faut, c'est une attitude professionnelle. Alors, j'ai rentré plus en détail parce que ça, ça veut tout rien dire, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est inspire-toi notamment par exemple des hôtels. Euh, les hôtels, tu verras, déjà, ils ont un site internet, tu peux prendre des réservations en direct. Donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir que tu réfléchisses, que tu penses, mais aussi, ils créent notamment, et c'est une des pistes que tu peux explorer, c'est créer des expériences. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des logements classiques, traditionnels qu'on retrouve un peu partout, avec un style scandinave, comme tout le monde fait, ou parfois des styles ateliers, loft, etc., bon, ça, ça y est, ça commence à être bien épuré, comme tout le monde commence à le bien connaître, c'est plutôt créer des expériences. Donc, notamment, par exemple, ça va être, tu le sais, il y a le principe des, euh, des romantic rooms, donc c'est-à-dire que c'est des, euh, des, euh, des appartements avec des baignoires balnéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple tout ce qui est jungle, ça marche plutôt bien. Il y a, il y a plein de domaines comme ça euh, sur lesquels tu peux aller créer en fait un univers, si tu veux, dans tes appartements. Ça, très clairement, tu vas détacher du lot. Parce que si un voyageur a le choix entre un studio Lenda classique et un studio où il y a quelque chose qui est complètement différent, et eh bien, en fait, le voyageur, il sait qu'il ne vient pas uniquement dormir dans le logement, il vient aussi passer un moment agréable, mais surtout vivre une expérience. C'est ça que cherchent aujourd'hui les gens. Donc, ça, c'est une des premières choses que tu peux faire et les hôtels le font de plus en plus. C'est pour ça qu'ils proposent des équipements. Par exemple, ils vont te proposer des saunas, des hammams, ils vont te proposer euh, des jacuzzis, euh, peut-être même qu'il y aura des piscines. Euh, ou voilà, ils vont te proposer tout un tas de services, si tu veux, autour qui vont euh, tout simplement renforcer l'expérience du voyageur ne vient pas uniquement dormir, il vient aussi quelque part vivre un moment agréable, vivre une expérience. Donc ça, il faut que tu l'aies en tête. Et à mon sens, en 2023, il faut vraiment, 2024 également, mais 2023, il faut vraiment que tu aies ça en tête et que tu dises comment je peux apporter quelque chose de supplémentaire à mes voyageurs plutôt que de les laisser dans un appartement classique, standard, et je vais être noyé dans la masse, je vais arriver comme un nouvel entrant, alors que finalement, il y a déjà plein de concurrence. Donc, tu vois ce que je veux dire Ça va être beaucoup plus difficile de prendre des parts du gâteau. Et aussi, bah, tu dois très certainement te poser la question, pourquoi certains ont des résultats de fous Parce que quand on regarde sur RDNA, on voit bien, il y a des appartements, même rue que toi, euh, même configuration, euh, tout pareil. Et en fait, ils ont des résultats deux fois plus importants que les tiens. Mais regarde bien, tu verras, sur RDNA, c'est vraiment le cas. Donc, il y a bien quelque chose, si tu veux, qui, qui a complètement transformé ça. Alors, certains sont là depuis présent depuis plusieurs années, donc forcément, il y a tout un historique qui favorise, il y a aussi le statut super host, bien évidemment, qui va aider, mais je te le dis aussi, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, si tu te reposes sur ça, ben en fait, tu ne vas rien faire, parce que si tu te dis qu'il y a déjà des personnes qui sont présentes, qui ont déjà tout ça, ben ok, mais à un moment donné, on va rentrer sur le marché, donc euh, il faut rentrer sur le marché, donc il faut justement être meilleur que ces gens-là, et le jouer sur le prix n'est pas la bonne stratégie aussi. C'est-à-dire se dire je vais être moins cher qu'eux et proposer les mêmes prestations, ce n'est pas non plus une bonne stratégie. Parce que la stratégie de toujours baisser le prix fait qu'in fine, bah, tu auras toujours un petit malin qui va faire la même chose que toi, qui va aussi baisser son prix. Et à un moment donné, si tout le monde fait ça, bah, en fait, nos appartements ne seront plus rentables. Et tu, tu comprends la logique. Ça, c'est vraiment une logique où de tirer vers le bas euh, tout simplement parce qu'on veut prendre des parts du gâteau. Mais tu vas les prendre qu'à un instant donné. Euh, tu ne vas pas performer sur le temps. Moi, je suis vraiment là ici aujourd'hui pour t'expliquer comment tu peux avoir une activité qui va durer dans le temps. Quoi. Donc, c'est à toi de te remettre en question et oublie l'histoire du prix. Ce n'est pas le bon sujet, c'est juste que nos prix doivent être adaptés par rapport à la situation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le revenu management. Donc, l'expérience, on l'a vu juste ici. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi soigner son image de marque, sa marque. Hein Chaque hôtel, d'ailleurs, tu remarqueras a sa propre marque son propre site internet, ses propres logos, euh, sa charte graphique. Euh, par exemple, aussi dans le logement, tu vas trouver par exemple des serviettes de toilette ou, ou des choses qui relatent justement le logement, euh, qui, font, qui remettent en avant la marque du logement. Donc, si tu veux, l'idée, c'est d'ancrer finalement une marque. Alors, plus tu auras de logement, plus ça sera intéressant. Parce que l'idée, si tu veux, c'est qu'un voyageur qui vient dans un de tes logements, bah en fait, il découvre ensuite l'ensemble de tes autres logements et pourquoi pas, eh bien, il sera motivé à relouer un de tes logements parce que justement, il va se dire, bah au final, c'est vrai que j'ai bien apprécié l'expérience que j'ai vécue dans ce logement-là, bah, peut-être que j'ai pouvoir en réserver un autre avec une autre thématique ou peut-être sur une autre ville. Donc, c'est vrai que la marque est très importante parce qu'elle va représenter, si tu veux, euh, ton entreprise, mais représenter aussi qui tu es, ce que tu fais, euh, et finalement, euh, quel est ton. En fait, ça va, ça va dégager quelque chose de ton logement. C'est-à-dire que ton logement n'est plus un logement T3, euh, situé plein centre, machin. Non, ton logement, c'est euh, ta marque, d'abord, le nom de ta marque, et derrière, effectivement, les caractéristiques. Mais c'est d'abord le nom de ta marque. C'est-à-dire que le client ne réserve plus un appartement T3, euh, situé plein centre, machin, il réserve ta marque. Et là, ça n'a plus du tout le même poids. Donc ça, pour moi, sur 2023, on doit vraiment aujourd'hui se pencher là-dessus, on doit vraiment mettre ça en place avec le site de réservation, comme je t'ai dit, mais ce n'est pas encore forcément obligatoire, mais au moins avoir une page web avec ton logo, ta marque, ton identité, hein, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, quels sont tes logements et après la partie réservation, j'ai envie de te dire, c'est annexe. C'est pas le, le, le problème principal. Donc ce qu'il faut, c'est bien soigner son image de marque, comme les font les hôtels. Hein. C'est vraiment s'inspirer de ce qu'ils font aujourd'hui. Bien évidemment, eux ils l'ont fait. Hein. Ils ont très vite compris qu'il suffit pas de mettre l'hôtel la, la, sur Booking pour que derrière l'histoire soit réglée. Pas du tout. C'est derrière l'accueil, le service client, l'image de marque, le site internet, la charte graphique, l'accueil, l'expérience en fait, tout simplement l'expérience que va vivre le voyageur. Et l'expérience passe déjà par la marque. Donc, pour moi, 2023, c'est vraiment ça. Donc, créer sa marque, bien évidemment. Et après, ça aller plus loin que ça. Ça va être aussi faire du marketing. Donc, marketing, ça va être notamment eh bien euh, quand ton client euh, bah, vient dans un de tes logements, ça va être par exemple euh, faire transpirer justement euh, toute cette marque-là. C'est-à-dire que euh, lui dire, bah, voilà, euh, jouer tout, tout, sur tout ce côté-là. Donc, ça va être par exemple, j'en ai plein d'idées, mais j'en ai une qui vient en tête. Ça va être par exemple, tu vois, il allume la télévision, bah plutôt qu'à télévision arrive direct sur une chaîne, bah ça va être par exemple un écran d'accueil avec bienvenue, euh, par exemple avec son nom, prénom. Alors, il faut trouver les outils qui font ça, bien évidemment. Euh, les applications, mais ça existe aujourd'hui, notamment en rajoutant, euh, si tu veux, des, des principes de... Comment je pourrais dire ça De, de passerelle, si tu veux, avant d'accéder sur Internet, tu passes d'abord par, un, par une passerelle, si tu veux, comme par exemple, on les hôtels. Et du coup, bah là, tu peux personnaliser tout ça. Ça va être aussi, par exemple faire un accueil personnalisé. On ne vient pas dans le logement, bien évidemment, mais ça va être prévoir, pourquoi pas, par exemple, un, un petit carton d'accueil avec bienvenue et là, tu mets le prénom et le nom de ton client. Tout ça, c'est très important parce que du coup, il dit « Ah ouais, là, je rentre vraiment dans un concept euh, d'appartement qui a été réfléchi, qui a été mûri. » Donc, tu as vu euh, donc la télévision, par exemple, avec un écran d'accueil spécifique pour souhaiter la bienvenue avec ton logo, par exemple, etc. Euh, ça va être aussi, euh, donc, présenter ton site internet, ça va être aussi, pourquoi pas, dans le logement, avoir une, une affiche euh, ou pourquoi pas un beau logo de ton entreprise, euh, plutôt que de mettre des taboulendas. l'enda, bah, ça va être, par exemple, mettre ta marque, tout simplement. C'est-à-dire que le voyageur, quand il vient dans le logement, bah, il voit ta marque. C'est la première chose qu'il voit. Donc, un beau tableau, ça peut être même fait par un, par un, comment un peintre. Hein, Aujourd'hui, on a la possibilité de faire peindre plein de choses. Euh, donc, voilà tu peux faire un tableau avec ta marque, ton logo, etc. Et puis, faire quelque chose de plutôt sympa. Et quand le voyageur, il arrive, ben, en fait, il, il comprend qu'il est dans ta marque, il est dans ton, dans ton univers. Il n'est pas dans un appartement lendemain. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, ça va être par exemple bah, tout ce qui est par exemple les petites serviettes, etc. Aujourd'hui, on peut faire broder des serviettes pour pas très cher. Euh, ça va être aussi par exemple les tasses, les mugs, bah, avec ta marque. En fait, que ta marque soit présente un maximum de temps, partout, euh, tout le temps, pour que du coup, il soit vraiment baigné dans cet univers. Ce que tu peux faire aussi, c'est que par exemple mettre sur un coin du mur ou par exemple sur la porte la porte d'entrée, euh, donc au niveau de la sortie, au moment où il va sortir, c'est mettre par exemple un, un QR code et lui dire bah voilà flash le QR code, ce qui te permettra et eh bien de récupérer par exemple un code réduction et du coup ça te permettra bah, les prochaines fois quand tu viendras dans un de mes logements parce que du coup il va découvrir ton site internet avec tous tes logements et eh bien de tout simplement récupérer un code pour un futur séjour séjour pardon. Donc toi tout ça doit se travailler, c'est-à-dire que euh, faire du management, c'est très bien, du management, c'est très bien. Euh, créer, faire un bel appartement, c'est très bien, etc. Bien évidemment, euh, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si tu veux vraiment te différencier, il faut vraiment que euh, on, on, ta, ta marque ressorte en fait, au, au quotidien. Euh, une identité de ton logement ressorte. Donc, ça passe par le marketing, ça passe par la communication et que derrière, si tu veux… Il y a tout un travail aussi fait par rapport et eh bien à tes voyageurs. C'est-à-dire que quand tes voyageurs ont quitté ton logement, bah, il faut quelque part garder le contact. Euh, donc soit à travers des emails, soit à travers des relances diverses. Et en fait, il faut travailler ça pour que du coup le voyageur euh, ne vienne pas uniquement dans un appartement Airbnb, mais il vienne en fait dans ton logement. Tu sais, c'est un petit peu. On peut comparer ça, par exemple, à ceux qui font du FBA sur Amazon. C'est-à-dire qu'ils ont des produits. Je sais pas. On va prendre un, un téléphone. Ils ont Bon, ce n'est pas le bon produit, mais ils ont un téléphone, ils ont un produit à vendre. Donc, ils ont, bah, bien évidemment, ils passent par euh, Amazon pour euh, faire leur FBA. Mais se contenter et rester uniquement sur ce type de plateforme, c'est en fait tout simplement euh, donner de la visibilité à Amazon et la plateforme. Mais toi, ta visibilité à toi, tu ne l'auras jamais en fait. Parce que ton produit, euh, c'est un produit unique que tu as sourcé, que tu as, as travaillé. Bah, en fait, il y a... Une marque à apposer sur ça il y a s'approprier en fait un, un produit là c'est la même chose pour un appartement c'est plus un appartement lenda c'est un appartement de ta marque tu comprends et du coup pour le voyageur il a plus le sentiment ensuite de réserver sur Airbnb. il a le sentiment de réserver certes sur Airbnb, mais un produit un appartement bien spécifique et c'est ça qui va rechercher par la suite il s'en rappellera et plus tard il retapera très certainement sur internet ta marque et il passera par ton site internet. Ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'il ne vient plus sur Airbnb pour trouver un appartement ou sur Booking ou autre. Il vient d'abord chez toi. Et du coup, la démarche n'est plus la même. Et là, tu as la fidélisation. Et là, tu vas pouvoir travailler le prix. Et là, tu vas pouvoir travailler ton entrée sur le marché. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, tu valorises aussi ta société. C'est-à-dire que si un jour, tu décidais par exemple d'arrêter, de revendre ta boîte, eh bien, euh, là, tu revends un concept. Tu revends ta marque, tu revends plus un appartement Lenda perdu sur Airbnb, ce n'est pas ça que tu revends. Ce que tu revends, c'est tout un, un concept que tu as mis en place, hein, toute une société, euh, toute une identité. Donc, c'est ça qu'il faut que tu arrives à faire. Je sais que c'est du travail, mais si tu es un nouvel entrant et que tu veux performer rapidement, il faut vraiment que tu mettes en place ces stratégies. Alors, il y a plein d'autres choses à faire, bien évidemment. Il y a son référencement sur Google, peut-être faire un petit peu de liens sponsorisé, euh, avoir une fiche Google My Business, être bien référencé sur Google Maps, enfin, il y a tout un tas de choses à faire, bien évidemment. Mais euh, moi, je voulais vraiment dans cette vidéo te livrer déjà, te faire comprendre qu'en 2023, si tu veux être meilleur que tes concurrents, si tu veux aller plus loin, et que, surtout en plus si tu es un nouvel entrant, franchement, ne crois pas que juste mettre ton annonce sur la plateforme va être suffisant parce que tu n'auras pas les résultats escomptés et du coup, bah, ça ne correspond pas à tes objectifs. Donc à mon sens, il faut vraiment avoir une attitude euh, bah, professionnelle et euh, bah, mettre, voilà, Faire comme si c'était une entreprise où tu avais un produit à vendre. Si tu as un produit à vendre, euh, si euh, par exemple, je ne sais pas, euh, ce, ce, ce, ce tube de liquide, tu le vends euh, dans un magasin ou tu le vends dans un autre, bah, c'est le même produit finalement. Donc euh, la seule chose, la seule manière qu'on a, c'est créer une marque autour de ça, créer une identité, créer une atmosphère, créer une expérience, tu comprends. Donc tout ça, c'est super important. Et c'est ce qui va te permettre de mieux performer sur 2023. Voilà, on a terminé cette vidéo. Je vais te laisser la commenter, bien évidemment, la partager. lâcher le pouce euh, vers le haut si celle-ci t'a plu. Euh, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Moi, je vais te quitter eh bien, sur cette vidéo et je te dis bah, rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao